À tous. Dans cette nouvelle vidéo, euh, je vais répondre euh, à vos questions diverses sur euh, le passé, le présent, le futur de Dux Manager et de What the Duck. Euh, j'ai reçu euh, plusieurs de vos questions sur Discord ou par email ou même par oral pour certains. Et la première question que l'on m'a posée euh, concerne les projets que j'ai effectués sur docs Manager et sur What the Duck. qui m'ont demandé de la patience ou de la difficulté. Euh, donc, euh, il y en a pas mal, mais je vais me concentrer sur deux en particulier qui, je pense, sont importants et intéressants pour vous à comprendre. Et le, le premier projet d'entre eux, c'est bien sûr la bibliothèque Doc manager Donc Pour ceux qui découvrent Doc Manager, c'est une page du site de Doc Manager qui permet à chacun de voir sa collection comme s'il si était devant. Donc vous pouvez voir les tranches des magazines pour lesquels vous possédez un numéro et vous pouvez parcourir le livre en cliquant sur la tranche. Donc ce projet a été commencé en 2010 euh, et il est toujours en cours parce que de nouveaux magazines euh, sortent sans arrêt et il faut, euh, c'est préférable, c'est agréable pour les utilisateurs de voir les tranches correspondant à ces nouveaux magazines. Et donc au cours du temps, comme ces, ces tranches euh, euh, sont, sont pas forcément complexes, mais longues à mettre en, à mettre, à mettre en place, euh, plusieurs sous-projets ont été créés pour faciliter cette création de tranches. Alors au début, les, les utilisateurs utilisaient un forum euh, pour envoyer des photos de tranches et moi je m'occupais d'utiliser de, de, ces photos de tranches pour créer les tranches que les gens voient en fait dans la bibliothèque qui sont des tranches euh, nettoyées euh, par rapport aux photos. Et je me suis rendu compte assez rapidement que cette, cette méthode n'allait pas tenir parce que ça fait beaucoup d'opérations beaucoup manuelles pour, pour créer cette tranche. J'ai essayé de créer un outil euh, permettant de, de lister les différentes étapes euh, aboutissant à la création de la tranche. Donc, par exemple, euh, remplir euh, avec une couleur, puis ajouter du texte, puis ajouter une forme géométrique, puis ajouter une image. J'ai créé un outil euh, dès 2011 euh, qui s'appelait Edge Creator euh, et qui, euh, qui permettait de faire ce genre d'opération. Euh, il y a eu plusieurs versions de cet outil. Mais là aussi, je me suis rendu compte que cette méthode n'était pas forcément viable parce qu'il me, il me fallait plus de temps pour expliquer comment utiliser l'outil qui était non seulement assez complexe mais qui, qui avait pas mal de bugs euh, plus de temps pour l'expliquer que pour créer des tranches donc finalement, euh, j'ai restreint accès pour que seul moi puisse créer les tranches à partir de cet outil donc j'ai utilisé cet outil pendant presque... 10 ans maintenant avec plein de versions différentes et maintenant en 2021 j'ai décidé de permettre enfin aux utilisateurs d'utiliser cet outil eux-mêmes pour créer des tranches. Je vous en dis un peu plus à la fin de cette vidéo sur cette nouvelle version d'Edge et je vous ferai une petite démo de comment il fonctionne. Parmi les autres projets difficiles sur lesquels j'ai travaillé, il y a bien sûr What the Duck. Donc What the Duck, c'est l'application mobile de Ducks Manager qui fonctionne sous Android. Et donc ouais, ça, ça occupe une, une place importante dans la liste des, des projets qui ont été euh, compliqués à réaliser. Et en particulier, la fonctionnalité phare de What the Duck, celle qui permet d'ajouter des magazines en, fonction, en photographiant euh, leur couverture. Ça m'a pris pas mal de temps et ça a été techniquement complexe à mettre en place. Mais, je ne regrette pas vraiment parce que je pense que c'est très apprécié de la part des, des utilisateurs de Watt2duck et c'est assez pratique, j'utilise moi-même quand je vais en bouquinerie et que je, je vois une couverture qui me dit rien. Et en général, Watt2duck me propose des bons résultats sur à quoi ce magazine correspond et est ce que je l'ai déjà dans ma collection. Une question plus personnelle, en tant que collectionneur, qu'est-ce qui me pousse à acheter tel magazine plutôt qu'un autre alors ça, ça a été variable au cours du temps, euh, j'ai commencé à collectionner vers euh, je pense 1999 peut-être, ou 2000, euh, et donc au début, euh, quand j'étais euh, collégien, le, le but c'était de compléter des séries, euh, de rechercher les plus petits prix, euh, donc euh, c'était vraiment ma priorité euh, d'avoir le plus de magazines possible pour, euh, pour le moins d'argent possible. Euh, mais c'est comme ça que ma collection est à, a été augmenté au fur et à mesure avec notamment les Mickey Parade des années 90 et 2000, euh, tout ce genre de magazine et plus tard euh, quand j'ai quand j'ai été étudiant puis quand j'ai commencé à, à travailler euh, à travailler en entreprise euh, j'ai eu plus de budget euh, et je me suis permis de faire plus de voyages et donc ça a transitionné comme ça faire euh, une collection basée sur euh, euh, acheter des magazines qui correspondent à des voyages en particulier. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près 25 pays différents dans ma collection, avec des pays qui peuvent être un peu exotiques, le Mexique, le Chili, l'Inde, le Japon. Et donc ce que j'apprécie maintenant, c'est vraiment de, de recueillir des magazines qui font correspondre à un voyage, qui correspondent à plus tard des souvenirs. Et également, un autre critère d'acceptation pour moi, c'est la beauté de l'objet livre euh, qui était quelque chose que je ne pouvais pas vraiment me permettre quand j'étais plus jeune. Euh, quand je ne je pouvais pas me permettre ce genre de critères parce que les, les beaux livres en général sont plus chers. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, euh, d'avoir des, des, des beaux livres avec de, un, un papier agréable et des, des tranches qui se complètent. Euh, voilà Ça fait partie des critères que j'ai aujourd'hui. C'est intéressant que pour moi, il y ait cette euh, connexion entre... Euh, collectionner des magazines et, euh, et voyager euh, parce que ça correspond euh, également à l'état d'esprit de Pixou avec, euh, avec sa collection de, soit de pierres précieuses ou même de pièces euh, en particulier dans les histoires de, de Barthes et de Don Rosa euh, c'est quelque chose qui revient souvent qu'il il sait d'où vient chacune des, des pièces de sa, de sa fortune donc euh, voilà une, une analogie avec la, la fortune de Pixou. Une autre question personnelle euh, parmi tous les magazines de ma collection, euh, quel est celui qui pour moi est le plus important Alors là encore, il euh, y, y a des critères différents qui ont un peu évolué au cours du temps, mais je pense que le premier en tout cas qui me vient à l'esprit, euh, pour le titre de magazine le plus important de ma collection, c'est celui euh, qui est le premier que j'ai lu. Et c'était le Mickey Paras 197 que j'avais montré quand j'avais euh, fait un, une, un tour de ma collection. Okay, le premier que j'ai lu et, et que j'ai lu à peu près au même moment où il est, où il est sorti, vers 96-97. Et ensuite, euh, il y a ce Calé en casse Pocket, qui est un équivalent de, de Mika Parade et que mes collègues m'ont offert à la suite de, de mon pot de départ de l'entreprise où je travaillais. Et donc chacun a. À signer et donner et mis un petit message d'adieu de, de, de mon entreprise. Donc, ça aussi, c'était un cadeau qui était vraiment sympa. Et donc, du coup, c est, il occupe une place importante. Et enfin, pour d'autres raisons, mais il y a le Mickey Parade bis olympique que j'avais montré également dans l'autre vidéo, que j'ai en deux exemplaires qui est assez rare. Mais là, c'est plus pour une raison un peu, un peu financière, quoi. Alors avant de vous montrer euh, la nouvelle version d'Edge Creator, je voudrais vous faire un point sur les, les autres nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de préparation, qui sont en cours de réflexion, pour Products Manager et What the Duck. Donc il, y a, il y a souvent des suggestions qui, qui apparaissent sur le Discord et c'est toujours bien d'avoir des, des, des idées de la part des utilisateurs sur ce qu'ils aiment et, et ce qu'ils aimeraient avoir euh, sur, euh, sur le site et sur l'application, mais entre une idée et, et avoir l'application ou le, le site Internet avec cette fonctionnalité, euh, ça peut prendre pas mal de temps. Et euh, notamment au niveau technique, euh, ça peut être plus compliqué que n'y paraît. Euh, donc euh, c'est toujours un, euh, des, des priorités euh, que je dois me fixer euh, en fonction de l'importance pour les utilisateurs, de est-ce que c'est compliqué techniquement, est-ce que c'est motivant aussi euh, pour moi de le faire. Parce que si c'est trop compliqué, euh, euh, je ne vais pas arriver à à aller jusqu'au bout de la fonctionnalité mais donc tout d'abord à la demande de certains utilisateurs la gestion des doubles ça sera la, pro la prochaine grande fonctionnalité disponible sur le site et sur l'application donc c'est une fonctionnalité qui est euh, techniquement un peu complexe à mettre en place parce que tout le site et toute l'application repose sur, euh, sur la gestion des numéros, donc c est, c est, ça fait beaucoup d'endroits dans le site et dans l'application à changer, mais euh, je pense que ça vaut le coup d'être mis en place parce que euh, ça, ça permet euh, euh, déjà pour les utilisateurs d'avoir un, une, euh, une gestion plus fine de leur collection, plus, euh, plus adéquate. Euh, et euh, également, ça permettra aux utilisateurs de communiquer entre eux pour par exemple échanger des magazines qu'ils ont en double. Euh, ensuite, euh, une autre suggestion qui m'a été faite, c'était de, de permettre la personnalisation des profils d'Oxmanager. Donc par exemple, la faute, mettre une photo de profil, euh, mettre une photo de présentation, donc, ce genre de choses seront bientôt personnalisables sur Docs Manager. Et enfin, les utilisateurs de Docs, donc l'application mobile de Docs Manager, me demandent souvent que davantage d'informations sur leur collection soient disponibles sur l'application. Donc, de, de cette manière, il y a quelques semaines, j'ai ajouté la, la fonctionnalité permettant de noter vos auteurs favoris sur Docs. Donc, une fonctionnalité qui était déjà présente sur Docs Manager. Et qui maintenant a fait son apparition sur Web Et donc de la même manière, d'ici, euh, d'ici quelques semaines, peut-être, peut-être quelques mois, en fonction de mes priorités, euh, la, la consultation de statistiques de votre collection pourra être faite directement sur Web Alors chose première, chose due, euh, je vais vous montrer en exclusivité la nouvelle version d'Edge Creator, donc l'outil qui permet la création de tranches pour Dex Manager. Euh, et créer des tranches pour Dex Manager permet euh, à tous les utilisateurs qui possèdent ce numéro de voir cette tranche dans leur euh, page Ma Bibliothèque euh, et ça vous permet également d'obtenir de, des points euh, de créateur euh, Edge Creator euh, et avec ces points vous pouvez obtenir des médailles sur, euh, sur DocsManager qui, euh, qui sont affichées quand les utilisateurs consultent votre profil. Donc cette version est encore en, en développement comme je l'ai expliqué, elle sera, elle sera disponible prochainement, en, en mars, j'espère. Euh, mais elle est encore en développement, donc vous verrez quelques bugs qui sont encore présents. Voici donc dans l'interface d'Educator. Je vais commencer par envoyer une photo de tranche. Donc cette interface, vous la connaissez peut-être déjà, euh, mais en règle générale, vous ne pouvez pas aller plus loin euh, qu'envoyer la tranche. Donc, On sélectionne euh, le numéro euh, et les dimensions de la tranche Si on a, on a les permissions pour, pour modifier une tranche on peut accéder à ce menu ici Vous voyez ici la tranche que je viens d'envoyer avec le logo photo Le zoom est personnalisable de manière à ce qu'on puisse éditer avec précision la tranche Ici vous voyez quelques options, par exemple la possibilité de voir la tranche précédente, ce qui est le cas ici, la tranche suivante, et de montrer la photo de tranche qui correspond. Vous voyez dans le menu du haut, quelques options, par exemple on peut changer les dimensions, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de créer la tranche. Donc on va la cloner depuis un autre modèle. Comme le SPG 220 est assez similaire au SPG 221, on va le copier de là et modifier à partir de là. Donc vous voyez sur le, sur l'écran de droite la liste des euh, des étapes qui permettent de créer la tranche. Donc on remplit avec euh, avec une couleur. Donc ici je peux sélectionner depuis euh, la photo de tranche quelle couleur je veux. Et, et de même on ajoute un texte pour lequel on indique la couleur de fond, la couleur du texte, la rotation. Etc. Donc ici, il y avait un premier texte qui correspond à un super pixel géant euh, qu'on peut modifier directement sur la tranche. Et on a également le texte en bas de la tranche qui correspond au numéro. Donc ici, il faut à la fois que je change la, la couleur du fond et également le texte puisque c'est le numéro 221. reste des étapes, je les laisse tel quel euh, à part, euh, part l'image. Donc l'arc de cercle reste le même, c'est l'arc de cercle autour de la tête de pixel. Et l'image, euh, elle je vais la changer. Donc il s'agit de l'image euh, de fond. Donc j'enregistre euh, d'abord et ensuite euh, bon, je, je je pars de la photo de tranche et, et en gros euh, je J'enlève tout ce qui ne correspond pas à l'image du centre. Donc enlever la couleur de fond, ça peut être important parce qu'il y a parfois des, des disparités ou des, des petites déchirures ou des choses comme ça, euh, qu'on veut limiter le plus possible. Donc en fait, notre couleur d'arrière-plan, le rouge, il sera juste grâce à l'étape à remplir qui était la première étape mais le reste de l'arrière-plan on veut qu'il soit transparent donc j'enregistre cette image de fond donc je regarde quel est le, le nom de, de l'image de fond pour les autres tranches pour que ce soit similaire et ensuite, je peux envoyer cet élément par l'interface d'Edge Creator donc je l'envoie et ensuite, je peux, la... je peux taper son nom dans ce champ ici et vous voyez que maintenant, c'est cette... ce fond là qui est utilisé donc je... assez souvent, les les images de fond doivent être un peu adaptées, un peu redimensionnées parce qu'en fonction des, des photos de tranches, ce n'est pas forcément synchrone euh... quelques, quelques petits ajustements et une fois que c'est fait, je vérifie bien, j'enregistre et je peux décocher la case Montrer les numéros pour, pour bien voir les tranches les unes à la suite des autres donc le zoom 1.5, ça correspond à, à tel qu'on le verra dans la bibliothèque. Donc c'est pas forcément toujours important de, de faire les plus petits détails, parce que ça se verra pas forcément. Et ensuite, il me reste plus qu'à qu exporter euh, la, la tranche euh, et en indiquant les, les noms des photographes et les noms des créateurs s'il y en a en plus de, du créateur en cours. Donc maintenant... Euh, on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à vérifier que sur Text Manager la tranche a bien été publiée et vous voyez nos deux photographes et le créateur euh, apparaissent sur Text Manager. Et enfin, je voudrais vous montrer un bref aperçu de fonctionnement d'Edge Creator euh, lors de la création ou de la modification de plusieurs tranches à la fois. Comme vous le voyez, il est possible de verrouiller certaines étapes. Euh, de modèle Edge Creator afin de modifier plusieurs de ces étapes en même temps. Par exemple, ici, je déplace euh, tous les textes en bas de la tranche en même temps. Donc ça permet de créer euh, facilement plusieurs tranches qui correspondent au même modèle. Avant de refermer cette vidéo, euh, je souhaiterais avoir vos avis sur la monétisation de DocManager Manager et boîte de Doc. Comme vous le savez, le site et l'application sont tous les deux gratuits j'espère qu'ils le resteront. Ça ne suffit pas pour autant que ça ne me coûte rien à moi à réaliser en temps et en argent. Donc si vous souhaitez soutenir Death Manager, actuellement il existe un compte du qui vous permet de montrer votre appréciation du travail réalisé et de soutenir le site et l'application mais euh, il est possible qu'il y ait d'autres manières de, de soutenir financièrement le site et l'application et je voudrais avoir vos, vos avis sur euh, euh, quelles sont selon vous les méthodes les plus appropriées. Ça pourrait être d'autres euh, plateformes de paiement collaboratif comme euh, Tipeee ou Paypal et ça, ça pourrait être d'autres euh, moyens de soutenir euh, le site et l'application de manière non financière. Donc j'attends vos commentaires et vos avis euh, pour euh, soutenir euh, le site et l'application. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous a plu, que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt sur Ducks Manager, Wonder Duck, et sur les réseaux sociaux, le Discord, le Facebook, Instagram et cette chaîne YouTube. À bientôt